Les infirmières françaises sont passées du 22e rang au sein des pays de l'OCDE au 18e rang et elles gagnent toujours moins en parité de pouvoir d'achat que leurs collègues mexicaines. Il faut une réévaluation des salaires. Déjà avec l'euro, on, on a eu des graves problèmes de, de pouvoir d'achat. Avec le confinement, je trouve que les prix ont pratiquement doublé. Donc il faut vraiment réévaluer les, les salaires en fonction de la véritable, véritable coût de la vie. Sur une carrière complète, ça fait des sommes énormes qu'on peut, qu peut chiffrer et qu'on voit au quotidien dans son caddie, dans, son, dans ce qu'on fait des courses. Et 250 euros de, de de salaire pour retrouver au moins une vie euh, classique. La vie est devenue de plus en plus difficile avec, avec le SMIC, c'est vraiment peu compliqué. Alors, j'émane du secteur professionnel de l'aide à domicile. C'est un secteur sous tension. Euh, au niveau salaire, euh, au niveau de la précarité, je pense qu'on est au maximum. On est un peu les germinales du 21e siècle, à savoir que dans le secteur de l'aide à domicile, le salaire moyen est de 972 euros brut, avec 87% de temps partiel. Oui, sur quoi qu'il en coûte, oui, c'est vrai que l'État a, a pas mal investi donc pour les entreprises, tout ça. Je pense que nous, les salariés, on n'a peut-être pas bénéficié de, de cette aide moins que, que les grosses entreprises. Quoi. Mais Là, on a vraiment besoin d'une meilleure répartition des richesses, que ce soit en France et même dans le monde. Le nombre de millionnaires a encore augmenté en France. Leur bénéfice a explosé dans l'année 2021. Et on demande encore aux salariés de dire, eh ben voilà, il y a eu un effort pendant la période de crise sanitaire, il y a, pendant les confinements et autres, et eh ben, il va falloir que vous fassiez un effort maintenant, il va falloir vous serrer la ceinture. Alors que, je suis désolé, mais euh, les 500 plus riches de notre pays, eh ben, ils sont encore plus riches. Je suis évidemment insatisfaite de mon salaire. Ça fait 10 ans que mon point d'indice est gelé, ça veut dire que je n'ai aucune augmentation de salaire. Ce qu'on me propose, c'est éventuellement quelques primes. Qui ne sont pas à la hauteur et qui ne correspondent pas à la perte de mon pouvoir d'achat depuis près de 10 ans. Donc, moi, ce que je revendique déjà, c'est que le point d'indice soit dégelé, qu'on ait de véritables négociations et qu'on rejoigne la revendication de la CGT d'un SMIC autre que celui qu'on nous propose et à 2000 euros brut. Quoi. Que le salaire net soit à 1500 euros, 1530 euros, déjà moi, je pense que ça permettrait un champ de vivre comme il faut.